Ah. Ah. Ah. la veille de nuit Ah. <rire> J'ai des lunettes. Chaud vite! La licorne, on va faire. Ça va là? Ouais. C'est pas dans a déjà reçu, je sais pas. On est revenu. Oh non Moi je me suis acheté des... Bien j'ai acheté des costumes de C'est sir. Yes, couture. Oh! Yes, il est attaqué à celui-là! Oui, hein. Oh my god! Quoi? C'est pas grave maintenant, il fait juste quelques mille doigts. Avec acid drop! Ah, C'est un insanguiné, quoi. <rires> Tellement, il peut vraiment faire des acid drops.